Alors ça permettait de mettre en lien tous les acteurs euh, du territoire, puisqu'on avait plutôt travaillé dans notre pre premier PEDT euh, uniquement avec les écoles euh, primaires. Donc là, euh, ça faisait se rencontrer euh, tout le monde. Euh, et pour moi, l'essentiel, c'était aussi de, cette interconnaissance, ça allait permettre de mieux travailler ensemble après de faciliter les échanges et de pouvoir réfléchir à la mise en place d'actions concrètes. Euh, la première c'était les passerelles entre les multi-accueils et les écoles maternelles qui euh, jusqu'ici se déroulaient uniquement sur les deux communes nos et Safré où il y a les multi-accueils et là l'idée c'était d'élargir à toutes les écoles publiques et privées du territoire et de repenser aussi la forme de la passerelle puisque euh, les enfants sont, il y a un petit groupe de constitués, des enfants, des futurs élèves de petites sections, euh, tout ça, ça se déroulait dans le multi-accueil et euh, il y avait une matinée balisée euh, au sein de la maternelle. Et là l'idée c'était, quand c'était possible, euh, que la passerelle se déroule complètement dans une salle à l'école.